Salut les amis de des chiffres et des infos. Selon une étude récente, les gars qui travaillent beaucoup, risquent davantage de devenir chauves. En tant qu'enfants, nous n'avons jamais rêvé de devenir chauves. Mais la plupart d'entre nous voulions être indépendants, travailler beaucoup pour gagner de l'argent et l'utiliser pour acheter ce que nous voulions. Eh bien, il se trouve que ces choses pourraient être liées, du moins pour les hommes, affirment les scientifiques. Et il semble y avoir une chance de sauver vos cheveux, si vous savez quelque chose. Des chiffres et des infos, à examiner une étude de A à Z, pour vous dire quel travail peut vous amener à avoir des plaques chauves sur votre tête, et ce que vous pouvez faire pour essayer de conserver vos cheveux. Si vous perdez plus de 100 cheveux par jour, quelque chose ne va pas. Il est tout à fait acceptable pour les personnes de perdre de petites quantités de cheveux, Selon l'Association Britannique des Dermatologues, il n'y a aucune raison de paniquer si vous perdez jusqu'à 100 cheveux par jour. Mais si vous remarquez qu'il reste des traces de cheveux dans vos mains après vous être lavé ou passé au peigne votre tête, cela peut être un signe que vous allez devenir chauve. Ce problème peut être provoqué par de nombreux facteurs, et votre travail en fait partie. Que vous travaillez tard que vous déjeuniez à votre bureau ou que vous soyez le premier au bureau tôt le matin, ces choses pourraient être bonnes pour votre portefeuille, mais pas pour votre chevelure. Selon cette étude, les personnes qui ont tendance à travailler davantage ont doublé leur chance de rejoindre des célébrités telles que Jason Statham, Vin Diesel, The Rock et Bruce Willis dans leur parcours sans poils. Travailler plus de 52 heures par semaine est une idée de base. Pour confirmer cette théorie, des chercheurs sud-coréens ont examiné 13 391 hommes âgés de 20 à 59 ans. Les participants ont été divisés en trois groupes, ceux qui travaillaient entre 40, 40 et 52 ans et plus de 52 heures par semaine. Au début, aucun d'entre eux n'a déclaré souffrir de perte de cheveux. Après quatre ans d'études, les scientifiques ont découvert que les heures de travail plus longues étaient étroitement liées au développement de la lobétie. Il a également été constaté que la force de ce lien augmentait proportionnellement au nombre d'heures travaillées. Notre système immunitaire peut attaquer les follicules pileux à cause du stress. On pense que le stress lié au travail peut être le coupable ici. Des études antérieures ont montré que les longues heures de travail sont une source de stress et il est prouvé que le stress peut pousser nos follicules pileux dans une phase de repos où les poils cessent de pousser. Et comme aucun nouveau cheveu ne pousse à cette étape, il tombe simplement sans être remplacé. Selon un autre avis, ce stress peut conduire à une situation dans laquelle notre système immunitaire attaque les follicules pileux. Cette condition peut arrêter la croissance des cheveux pour toujours. La limitation des heures de travail peut être la solution. Alors, que pouvez-vous faire si votre chag est une priorité pour vous Vous pouvez au moins essayer de limiter vos heures de travail et de vous détendre davantage. Si vous vous êtes rendu compte que votre charge de travail est trop lourde, il vaut peut-être la peine de discuter avec votre patron. Vous voudrez peut-être demander un assistant ou déléguer une partie de vos tâches à un autre collègue. Bien que cette étude n'ait été menée que sur des hommes et que l'on ne sache pas exactement si les femmes sont à risque ou non, nous pensons que les conseils relatifs à la prolongation du temps d'arrêt peuvent également être utiles, car la calvitie n'est pas le seul problème pouvant être lié au stress. Combien d'heures travaillez-vous par semaine Que choisiriez-vous si vous deviez le faire votre carrière ou vos cheveux Assurez-vous de partager ce vidéo avec votre collègue qui ne quitte jamais le bureau à l'heure. Et n'oubliez pas de vous abonner.